Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Alter Alter Alter Alter portail Ijoussour de la société civile Maghreb Mashreq Ijoussour est une initiative du Forum des Alternatives Maroc qui a été lancée en 2005 avec la participation de plusieurs partenaires dans la région, notamment en Tunisie, en Égypte, en Palestine, au Liban, en Jordanie et euh, bien entendu au Maroc. Il est né du constat que la société civile n'était pas du tout visible dans les médias traditionnels et qu'elle qu pouvait justement bénéficier du développement des technologies de l'information et de la communication pour s'approprier les médias et travailler sur des thématiques qui sont d'ailleurs exclues des médias traditionnels notamment la mondialisation, les, les mouvements sociaux qui ne sont pas du tout médiatisés dans la région, le travail sur tout ce qui est écologie, tout ce qui est pla tous les plaidoyers engagés par la société civile, et euh, également tout le mouvement altermondialiste puisque le Portail est membre de, du Conseil international du Forum social mondial également. Et donc après cinq ans ou plus de travail, le, on est parti du constat surtout que le portail n'arrivait pas à toucher toutes nos cibles, puisque considérant la fracture numérique dans les pays dont, dont on parle, dans la région du Maghreb et du Mashreq notamment, considérant également le taux d'illettrisme qui est très important, le, les coûts très élevés de, des équipements, et donc après plusieurs rencontres de consultation est née l'idée justement de développer des radios associatives communautaires. On a tout de suite été confronté au blocage de la loi qui interdit formellement la mise en place de radios associatives dans les pays de la région notamment le Maroc et là je vais parler surtout du cas marocain. Et c'est à ce moment-là qu'est née Ijoussour, la web radio, qui est une radio collaborative et participative, dans le sens où d'abord, pour la société civile marocaine, collabore à la production des émissions de cette radio, plus de 13 réseaux associatifs. Euh, qui représentent un peu toutes les régions du Maroc, donc au nord, au sud, au centre, euh, toutes les régions y sont présentées, et travaillant sur différentes thématiques. Je pourrais donner l'exemple, par exemple au nord, on travaille avec un réseau associatif d'action citoyenne qui travaille particulièrement sur la question de l'handicap, alors que plutôt vers le sud, le, le RASD, qui est le réseau d'action et, et développement, travaille sur les, la question du climat et la question de de l'eau, les thématiques traitées sont extrêmement diversifiées et reflètent justement les problématiques traitées par ces réseaux associatifs et les mouvements sociaux dans ces régions. À côté de ça, elle permet également au, au web radio qui s'en est un peu depuis le depuis 2011 surtout, et depuis le, le mouvement de contestation qu'a connu le monde arabe et révolutionnaire, on a eu la naissance de plusieurs radios, un peu en, beaucoup en Tunisie d'ailleurs, certaines en Algérie, en Palestine, en Jordanie. Et donc, elles regroupent un peu des, les programmes phares de toutes ces radios. Il y a un programme qui est diffusé toute l'après-midi qui s'appelle « Les Amis de la Web Radio Ijoussour ». Et donc, c'est une manière d'introduire et de montrer et de diffuser le contenu produit par, par ses partenaires dans la région également, et l'approcher à l'auditeur au Maroc, mais aussi dans la région Maghreb-Macharer, où les partenaires sont implantés. La radio est un média qui séduit beaucoup. Il y a eu des premiers cycles de formation qu'on a organisés dans le cadre d'un projet plus global qui s'appelle Média communautaire pour une information citoyenne qui a été lancé par le Forum des Alternatives Maroc. Et donc plusieurs cycles de formation ont été organisés pendant deux ans ou trois ans où on a réussi à former plus de 140 euh, jeunes, et, et moins jeunes d'ailleurs, sur les, sur les techniques de base du journalisme citoyen surtout, les techniques de base de production de, de contenu radiophonique. Le, le média de la radio, par le, par le fait de son oralité, en sachant que dans les pays de la région et au Maroc notamment, l'oralité a toute sa place dans la culture populaire, a tout de suite séduit et facilite aussi l'appropriation de ces médias par tout le monde. Et Dans les régions, comme les gens ils ont été pendant longtemps exclus des médias traditionnels, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'approprier un média, de pouvoir produire du contenu a été tout de suite une aubaine pour tous et ça a permis justement une implication immédiate de plusieurs personnes. Le plaidoyer politique pour la reconnaissance juridique des radios associatives communautaires au Maroc et dans les pays de la région reste quand même un des programmes phares de, de cette web radio qui est d'ailleurs un élément fondamental et principal du plaidoyer parce qu'elle permet de montrer un peu aux institutions, aux autorités concernées quel rôle serait amené à jouer ce tiers secteur médiatique une fois reconnu Elle permet de dédramatiser un peu cette peur qu'on a en libéralisant l'audiovisuel, en montrant que ces radios-là ont toute leur place aux côtés des médias publics et privés, en permettant justement une appropriation des médias et beaucoup de, de droits que, que les constitutions après les, les, les, les mouvements de contestation ont reconnus d'ailleurs. C'est la, la seule plateforme on va dire, qui permet un peu de réunir toutes les initiatives médiatiques, participatives, collaboratives au niveau de la région et de diffuser ça à un public euh, différent, on va dire, à, à des cibles différentes, mais partageant les mêmes préoccupations. Le portail de la société civile Maghreb-Mashreq-Ijoussour est un programme du Forum des Alternatives Maroc qui a été monté en 2005 et c'est un portail participatif, comme son nom l'indique, c'est le portail de la société civile dans les pays du Maghreb et du Mashreq. Il a été lancé partant du constat que la société civile n'était pas du tout visible, d'abord ses activités et ses actions n'étaient pas mises en commun, ils n'étaient pas visibles, ensuite pour permettre aux pays de la région de développer des actions en commun. Il a donc été lancé en 2005 avec plusieurs partenaires dans beaucoup de pays. Et la particularité du portail s'est développée particulièrement en 2011 en intégrant la web radio à son programme. En fait, les radios associatives communautaires dans les pays du Maghreb-Masriq étaient interdites jusque-là et le sont d'ailleurs encore dans quelques pays dans le Maroc. Et donc l'alternative qui, se, qui, se qui était possible, c'était d'émettre sur Internet, puisque pour le moment Internet n'est pas régulé. Donc on a lancé la web radio IJUSUR, qui est une radio associative collaborative participative à la disposition de la société civile. Elle a été lancée à l'initiative du Forum des Alternatives Maroc, mais en étant associée à plus de 13 réseaux associatifs dans plusieurs régions d'ailleurs, pour la plupart, reculés au Maroc et ne bénéficiant d'aucun accès aux médias.